Salut tout le monde, salut salut salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout vous expliquer comment euh, salut pouvez euh, rédiger un salut bon CV euh, pour euh, la salut d'emploi au niveau salut Canada, puisque la salut d'emploi au Canada salut de même manière que celui des, des autres pays. Vous comprenez? Au Canada, ils ont, ils ont euh, leur euh, façon de, de concevoir le euh, CV. Voilà. Alors, si vous voyez, vous pouvez le constater très bien. Il y a ici, on a écrit euh, comment rédiger un bon CV. Mais, pour, euh, sans plus tarder pour euh, continuer, je vous demande tous de vous abonner. Vous abonner moi si vous et puis cliquez euh, sur les cloches des notifications pour ne pas manquer l'une de mes vidéos quand je serai encore en ligne avec vous. Vraiment, faites-moi plaisir de s'abonner. Voilà, alors nous continuons. Euh, comment rédiger un bon CV Vous allez voir vous-même, vous pouvez les lire là où on a écrit en bas, et puis ce qu'il faut faire. Voilà, lorsque vous rédigez votre CV ce qu'il faut faire au niveau de votre CV. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire soyez clair et conçu Réalisez-vous plusieurs fois, limitez-vous à deux pages, adaptez votre CV au poste convoité, et puis faites ressortir vos accomplissements et puis qualifiez vos réalisations et puis soyez honnête. et puis utilisez les mots simples et les verbes actifs. Lorsque vous rédigez, faites savoir les, des expériences bénévoles qui illustrent vos compétences. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Et puis, ce qu'il faut éviter lorsque si vous rédigez votre CV, ce qu'il faut éviter, voilà, l'adresse courriel farfelue, -fa il faut l'éviter, et puis les, les renseignements personnels superflus, vous comprenez Il faut éviter cela. Et puis la photo, il faut éviter de mettre la photo au niveau de votre CV. Et puis la, euh, les langues, les langues, pardon, les langues listes, oui. Interminable. Il faut éviter cela. Le, le, le, le chrono, j'ai, moi et moi, voilà, il faut tout ça, il faut les, les éviter. Et puis, juste des tâches, voilà, juste des tâches, vous y trouvez juste des tâches, tout ça, il faut éviter cela, puisque le titre de votre poste permet de, de déduire les, les responsabilités qui euh, l'accompagnent plutôt que Dénumérer euh, vos tâches, mettez en valeur ce que vous, vous avez accompli, en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournir des exemples concrets. Voilà. Et puis, euh, les, les, affirmations, les affirmations vagues et imprécises il faut éviter aussi. Le, le, le motif de départ, il faut éviter. Et puis, les, les, les, les références, il faut éviter le plaisir et le, le passe-temps, tout ça, il faut éviter cela. Voilà. Donc euh, n'oubliez pas, lorsque vous rédigez votre CV au Canada, pour le Canada, pour l'emploi au Canada, donc vous devez éviter toutes ces choses et je vous ai illustrées, et je vous ai parlé. Donc euh, restez branchés sur votre chaîne du FBN TV. En tout cas, restez branchés s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur les cloches de notification pour ne pas manquer l'une de mes vidéos quand vous serez encore en ligne avec vous. En tout cas, soyez gentils. Si vous voulez soutenir votre frère, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est seulement de vous abonner. Vous comprenez Abonnez-vous et puis écrivez vos commentaires hein, en bas. Hein, en bas. De votre portable ou bien PC, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les cloches d'invitation. Bye bye, je vous retrouve à la prochaine vidéo.